J'espère que vous allez tous magnifiquement bien sur aujourd'hui pour une nouvelle vidéo compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis un petit unboxing de euh, skill bag je veux savoir si euh, les skill bags c'est vraiment rentable en fait donc ça va être le titre de ma vidéo mais c'est pas tout les amis parce que si vous écoutez après l'unboxing il y a une petite surprise pour vous aussi les amis vous allez être méga contents donc, juste avant que la vidéo commence, les amis, je voulais vous dire que euh, le 25 euh, juillet, j'ai fait un concours sur mon compte Twitter pour vous faire gagner 25 points boutique euh, sur SkillPP. donc c'est 5 fois euh, 5 fois, euh, 5 points boutique. en fait, j'arrivais plus à compter, en fait. Donc, 5 fois 5, donc en gros, il y a 5 gagnants de 5 points boutique. c'est 5 euros quand même sur la boutique, vous pouvez vous prendre des kits, des grades, des trucs comme ça à ce prix-là, donc c'est plutôt inté intéressant, et de plus, euh, ben... Voilà, c'est parfait pour le début de la saison en fait, vu que la saison va reset. Donc aujourd'hui, je vais ouvrir euh, 10 Legendary Bags et je vous en ai gardé euh, 9 pour vous. Vous allez voir comment faire pour participer tout de suite après. Donc on va commencer les amis avec 10 Legendary Bags, c'est parti, le premier on a... Oh, on a un ticket de 3 points, on a un ticket de 3 points, d'ailleurs, je vais vous en parler tout de suite, en fait, il euh, y a des tickets comme ça, des bonus de points de faction, donc en ce moment, on, pourrait, euh, on va utiliser celui qui est à 2, donc, en gros, on clique droit dessus, et ça nous booste les points de 6 à 30, et celui-là, c'est de 30 à 150, donc, let's go, lui, on a eu 14 points, et celui à 3, on a eu 136 points, god damn, boys Nice, nice, nice, et on a eu aussi 24 blocs d'expérience et 8 graines de cannabis Donc pour l'instant c'est rentable, oh, un plastron P3, un livre enchanté et un plastron P4 Donc pour le coup c'était pas mauvais, et c'est quoi comme livre euh, La récolte de carottes, donc c'est parfait parce que euh, j'ai la récolte de blé et de carottes Donc on va les mettre dessus et ça va nous faire euh, presque tout quoi sauf les cacaobiles Donc on continue, c'est super bon jusqu'à maintenant, on est rentable j'ai l'impression On ouvre ensuite le 1, e stick, 3 pépites de mété et 2 space stick Oh mon dieu, ça c'est vraiment bon aussi Ici, on a quoi 8 pépites. 2 oh. deux, deux stacks de bananes cheat et 8 pépites de selenium. Pour le coup, c'est vraiment pas bon, ça. Ensuite, ici, on a quoi On a euh, un autre livre enchanté. 10 f de creeper. Donc, livre enchanté, on a eu quoi Récolte de carottes, encore une fois, et 10 creeper. Donc, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Jusqu'à maintenant, on est bien, les amis. Euh, 64 bottes. Oh, des, des, des farm leggings, 14 pépites et des bouteilles d'XP. C'est pas mauvais non plus, les amis, c'est pas mauvais. Encore, let's go. Un livre enchanté. Une Sédanium et 52 blocs d'XP. On n'est pas si chanceux que ça, les amis. Jusqu'à ce moment, je dirais qu'on est en train de perdre en ce moment. Donc, on a 32 graines de cannabis, une T3. Ouh, 32 reines de mort. Si les reines de mort nous donnent quelque chose de bon, ça pourrait vraiment être intéressant. Ensuite, on a deux sortes de Reaper, quatre pump cheats. et 2 pièces de spawner. Encore une fois, correct. Et le dernier Legendary Bag, les amis, c'est parti. Un arc en mété, des pépites de mété et 12 tickets de marchand. What the fuck 12 tickets, mec What the fuck C'est énorme, ça, pour le coup. Bon, ben. C'est parfait les amis, on a eu euh, quand même pas mal de stuff. Faut pas oublier aussi qu'on a eu le livre euh, de, carottes, de récolte de carottes. Euh, Est-ce que je suis surpris Oui et non. Parce que c'est pas vraiment rentable pour ce qu'on a euh, dépensé. Mais... C'est pas grave parce que vous, vous avez pas dépensé C'est moi qui ai dépensé les, les amis Et de plus, vous devez savoir qu'il y a un petit concours Que je vais vous faire, donc il y a 9 personnes Dans les commentaires, en ce moment il y a 9 personnes euh, Que je vais choisir et que je vais leur donner Un, legend, un, un Legendary Bag Donc c'est très simple, comment faire pour participer Vous allez devoir me raconter Votre meilleur moment sur n'importe quelle version De qu skill PVP Donc par exemple, euh, moi c'est euh, arrivé à la version 5 Je crois Je m'étais fait, euh, fait masse masse masse De pk 4 u 3 à cause d'un. D'un gars qui livrait le serveur Je crois que c'était... Euh, oh bon j'ai oublié son nom Il fait plus de vidéos YouTube Mais en gros, c'était un YouTuber Il m'avait donné genre une rangée de lignes de P4 et tout Et j'étais hyper content les amis C'était le meilleur jour de ma vie Donc depuis... Euh, je suis plutôt content Donc là oui il me reste juste le carotte à mettre Il me manque un peu d'xp Je vais me mettre ici pour récupérer l'xp Et on va avoir quasiment une farm tool presque J'ai aussi eu une information sur la farm tool les amis J'ai eu une information comme quoi qu'on peut l'enchanter fortune Donc ça c'est plutôt intéressant Donc si on est capable de mettre fortune dessus euh, Ça peut être plutôt intéressant Donc là elle a pas la récolte de carotte On va lui rajouter la récolte de carotte Et il va nous rester à avoir le cacao bean Pour l'instant on a encore des récoltes de pommes de terre et carottes. Ceux-ci on va pouvoir les vendre Les rendements, on va pouvoir les ouvrir Les space sticks on va pouvoir les vendre Bref, plein, plein, plein de stuff qu'on va pouvoir euh, utiliser, vendre et euh, se mettre bien avec. Pour l'instant, on va aller ouvrir les reines de vu que c'est ce qui m'intéresse le plus, en fait. oop euh, donc voilà, on va mettre cela, ça cela là, ça là, et ces deux livres là. Donc on va l'ouvrir les reines de mort parce que c'est le meilleur truc en fait qu'on a euh, en ce moment sur nous. D'ailleurs, j'ai vendu mes pièces space pour des points boutiques. Donc en ce moment, j'ai pas mal de points boutique. Je crois que j'ai genre 10 points boutiques qui m'appartient à moi. En plus des 25 pour vous, les amis, bien entendu, vous le savez. Donc on va aller à la base de la... Oh, là. On va aller ici. On va aller à notre sky. On va prendre notre pharmax et on va essayer... Oh merde, ça c'est notre car. Je vais quand même récupérer les, euh, les trucs. On va aller plutôt à notre sky. On va faire un petit F-show. Non, il y a juste, juste X-ray et tout. Donc, euh, on va faire vite fait l'opening de random en espérant, les amis, vraiment qu'on ait quelque chose de bien. Genre, un petit Space, ça serait cool. Un petit Space, une petite mété. Euh, c'est parti, let's go. N'importe quoi, les amis, je suis content. Un space, une métier Et ça serait vraiment énorme. En soit, les legendary bag, personnellement, je trouve que c'est rentable parce qu'on peut avoir des bonnes choses comme on peut avoir de la merde. C'est vraiment un coup de chance, quoi. Parce que, comme vous avez vu, c'est comme les randoms de mort. C'est un coup de chance ou un coup de malchance. Et là, nous, on a été malchanceux dans les randoms de mort et ainsi dans les skill bags. On a quand même eu deux pupitres de métier les amis, qui est pas rien. Ça nous fait 5 pupitres. Mais vraiment, on n'est pas chanceux. J'ai vu des gens qui ont box dans les skills de. Dans les legendary bag. pardon, excusez-moi. Ils ont unbox des Pastrons renforcé en space, des trucs de mal, des bottes space, des pantalons space, des trucs comme ça. Pour ma part, j'ai n'ai pas été chanceux encore en ce moment. Peut-être que vous allez être chanceux vu que chacun d'entre vous... Euh, en fait, c'est quoi on va faire 3 gagnants de 3. Donc vous allez avoir 3 gagnants qui vont gagner 3 skills Legendary Bag. Comme ça, vous allez pouvoir tester vraiment votre chance. Donc 3 gagnants de 3 Legendary Bag. Donc il y aura seulement 3 gagnants, mais beaucoup plus de stuff à gagner. On va faire ça comme ça. Et comment participer, c'est très simple. Vous me laissez un commentaire avec votre meilleur moment sur Skill PP de n'importe quelle version. Vous me le décrivez et euh, je vais regarder tous vos commentaires. Je vous laisse sur une autre séquence, les amis, parce que je ne vais pas vous laisser juste là-dessus. Euh, Peut-être un petit pillage, un petit quelque chose, je ne sais pas. Je vous retrouve tout de suite après. Mesdames et messieurs du jury... Nous avons réussi, nous avons gagné cette saison de skill PVP et nous avons remporté la somme de 30 euros euh, pour une boutique. C'était une saison mémorable mes chers amis de l'internet, c'était une saison euh, qui m'a coûté très cher en creeper, nous allons pas se mentir. Et aussi grâce à tous vos dons euh, que vous nous avez fait de balls, de space, de creeper et tous les enfants d'Afrique que vous avez sauvés en nous envoyant un creeper. Sur mon, euh, mon live. C'est vraiment gentil à tous les amis. Grâce à vous nous avons réussi à gagner la saison de SkillPP. Et nous sommes champions de skill PVP! <rire> la France est champion du monde, nous autres on est champions de skill PVP. Qu'est-ce qu'on peut demander mieux, les amis? Fait que, dans le fond, euh, je vais juste faire une petite, euh, intro, une petite séquence avant, à la fin de mon, ma vidéo concours. Et euh, à la suite de cette séquence-ci, il y aura un don que quelqu'un m'a fait. Mais c'est une petite séquence de rien, inquiétez-vous pas. Donc je vais faire des remerciements. Donc euh, c'était un classement vraiment chaud. Félicitations au deuxième qui était la prime, euh, à la dernière minute, exactement 30 minutes avant la fin du classement, ils ont pillé le cœur de la Mystique et ils ont réussi à nous dépasser. Il nous manquait environ 300 points pour repasser premier, euh, un peu plus peut-être, je ne sais plus exactement. Je n'étais pas connecté personnellement, c'est ce qu'on m'a raconté. Et il y a un joueur de la Résistance, donc euh, FF -Kazu Bat. Euh, c'était exactement ce joueur-là. Il nous a euh, il nous TP au PNJ de la Warzone à Marc et euh, Nezo. Euh, Nezo, Redskin et euh, Onyx Freeze ont donné toutes leurs P.K. Tita donc ils n'ont plus de P.K. Tita pour qu'on puisse réussir à gagner la version donc euh, c'est plutôt, euh, plutôt intéressant vu que Nexo, euh, Nezo et puis euh, quelques autres membres n'ont pas vraiment fermé les points boutiques comment on s'est arrangé pour les points boutiques je vais vous dire franchement euh, dès maintenant en fait les points boutiques on a fait 5 euh, points boutiques à Onyx que vous voyez dans le table. donc je vais faire ça, Onyx eu cinq points boutiques. X a eu 5 points boutiques X-Ray a eu 5 points boutiques il trouvait que c'est 5 points boutiques, Volkin il ne voulait pas les points boutiques, donc je en ai pas donné. Et on a donné aussi 5 points boutiques à Red Kids, vu que Red Kids nous a énormément euh, aidé. Donc pour l'instant on, on a séparé comme ça, il nous reste encore 5 points boutique à distribuer. Donc peut-être qu'on va donner 2 points boutiques ou 3 points boutiques, dépendamment d'autres joueurs de la fac pour l'instant. Moi je me garde bien sûr 5 points boutique parce que j'ai été un bon garçon. Je ne sais pas ce que je vais faire avec mes 5 points boutiques, je vais peut-être ouvrir, euh, ouvrir un legendary bag ou simplement euh, acheter des spaces, je ne sais pas du tout. Parce que j'ai vendu dans le, dans le... Dans tout ça, j'ai quand même vendu mon full space, en fait. Euh, ce qui est quand même dommage. Mais j'ai vendu mon full space parce que euh, on avait besoin d'argent pour acheter des creepers. Donc, j'ai vendu mes pièces space. Euh, ça m'avait foutu un peu le seum, quand même. Parce qu'un full space, c'est quand même pas rien. Euh, donc, ça m'avait vraiment fait de la peine, quand même, de, de vendre mon full space. Mais bon, on a quand même réussi, les amis. On a encore un peu d'argent. Euh, pour cette saison 2, c'est un peu plus difficile. Parce que, euh, en fait, vous voyez, c'est du 26 au... 26 juillet au 13 septembre, donc la saison est beaucoup plus longue, elle est pas 26 jours, elle est beaucoup plus. Les récompenses sont beaucoup, hey! les récompenses sont beaucoup plus élevées, donc 50 pb, 35 et 15. et euh, En fait, ils ont fait une erreur, ils ont oublié de supprimer les points dans les coeurs. Donc les gens ont récupéré les points dans les coeurs directement. Euh, je trouve que c'est dommage, donc c'est pour ça que je ne vais pas jouer cette saison-ci, je ne vais pas travailler d'autant. Je vais peut-être, tu sais, faire des pillages des trucs comme ça pour continuer à vous proposer des vidéos, mais ça sera pas quelque chose... Euh exceptionnel, du sens que je veux pas euh, vous proposer juste, juste des pillages comme j'ai fait sur cette saison-ci, parce que cette saison-ci, c'était vraiment full pillage de cœur, parce qu'on voulait travailler le masque de, de, de cœur. En plus, euh, ma prochaine vidéo, ça va être une vidéo, euh, faut juste que j'attende que les ennemis le patch mais il euh, y a un bug pour pas que votre cœur soit impi impiable, donc euh, je vais faire une vidéo là-dessus, je vais vous montrer comment, puis ensuite, je vais... Euh, je vais devoir euh, le signaler aux admins, quoi, et puis qu'ils le retirent parce que c'est vraiment... Ils veulent pas des coeurs impiables et puis je comprends, est... tout est, devrait être piable. Donc, voilà les amis, je vous aime. Merci encore à Bat et la Résistance. Merci à Onyxprise Neso, ainsi que Redkit qui étaient connectés dans les dernières secondes pour pouvoir nous faire gagner. Et Puis bien sûr, merci à chacun d'entre vous, les amis, qui nous ont aidés en donnant des creepers, donnant des bases, des trucs comme ça. Vous nous avez vraiment aidé, puis j'apprécie énormément. Donc un gros merci à vous, les gars, et puis on se retrouve pour la saison 2 et de nouvelles vidéos dès demain. Je vous laisse sur un petit don, et puis à plus. What the fuck, les amis, il y a un abonné qui vient de me donner un pantalon fucking space, les gars. Euh, P3, U2, il l'a eu dans un skill bag, il m'a dit, je lui ai demandé, tu sais, j'ai dit, comment tu l'as eu, il m'a dit dans un skill bag, il m'a TP ici, voilà, ASKIP, il m'a TP ici, ASKIP, c'est lui, non, c'est lui, mais <rire> j'ai sais pas pourquoi je le dis, ASKIP, non, mais ASKIP, ok, il l'a eu dans un skill bag, ok, je sais pas si c'est vrai, les amis, mais il l'a eu dans un skill bag, donc, euh, c'est plutôt intéressant, un gros merci à toi, Bilou, Bilou, ça fait plaisir, je t'embrasse, et puis, euh, je te remercie infiniment, mon ami.